Comment aider le hérisson à passer d'un jardin à un autre pour trouver de quoi se nourrir Comment aménager une route pour permettre le déplacement des cerfs, biches et fangs qui partagent nos territoires Que faire pour permettre aux poissons de franchir un barrage qui coupe sa migration et l'empêche d'accomplir son cycle de vie Peut-on aider le crapaud à trouver une mare ou déposer ses œufs entre nos routes, villes, parcs, champs et forêts Vous l'avez sûrement remarqué, les installations humaines comme les îles, les routes, les barrages ou les rails empêchent souvent les animaux de circuler sur nos territoires. Comme nous, les espèces végétales et animales ont besoin de se déplacer pour se nourrir, se reposer ou encore se reproduire. Agir pour faciliter leur déplacement et préserver la biodiversité, ce sont les objectifs de la trame verte et bleue, mais où, comment et avec qui L'Office français de la biodiversité lance le MOOC Trame verte et Bleu. Ce cours en ligne est gratuit et ouvert à tous, que vous soyez citoyen, curieux ou passionné de nature, élu, professionnel ou étudiant. Il se pratique en communauté sur internet pendant 9 semaines. En suivant ce MOOC, vous allez comprendre les enjeux et les concepts écologiques de la trame verte et bleue apprendre à l'identifier et à la planifier sur un territoire, connaître les acteurs et les outils mobilisables à différentes échelles, savoir comment agir concrètement en faveur des espèces dans les milieux terrestres, aquatiques et humides, de jour comme de nuit. Vous pourrez profiter de vidéos à suivre depuis chez vous, de deux niveaux d'apprentissage pour vous initier ou vous perfectionner si vous le souhaitez, d'une équipe de pédagogues et d'experts passionnés à votre écoute souhaitant partager leurs connaissances, de forums pour pratiquer, échanger et co-construire votre formation avec les autres apprenants mais aussi les pédagogues. Vous aurez également accès à des ressources pédagogiques en ligne pour aller plus loin mais aussi des activités pratiques, des quiz ou encore des badges à gagner et enfin une attestation finale de formation. Vous suivrez tout au long de ce MOOC quelques espèces emblématiques de la trame verte et bleue comme l'anguille, le cerf ou la chauve souris. Vous partirez sur leurs traces en compagnie d'experts pour découvrir leur milieu et leur cycle de vie. Pour s'inscrire c'est facile et gratuit, rendez vous sur la plateforme MOOC de Tela Botanica.